Après incision de la peau, selon une ligne verticale et deux lignes horizontales proximales et distales, on peut récliner les deux lombes cutanés de part et d'autre pour voir apparaître le plan plus profond par rapport à la peau qui est représenté par le plan graisseux. Au niveau de ce plan graisseux, cheminent les veines superficielles ainsi que les nerfs superficiels. On peut voir par exemple là, euh, la veine médiane de l'avant-bras euh, qui a perdu ici de son calibre euh, vu qu'on est en train bien, bien entendu de disséquer euh, un membre amputé euh, on peut justement glisser euh, un lac bleu sous cette veine pour la repérer du côté, du côté médial, on peut rechercher et trouver une autre veine constituant le réseau veineux superficiel, représentée bien entendu ici par la veine basilique, qui fait suite à la veine salvatelle du petit doigt. Donc la veine euh, au, au niveau du bord latéral, Au niveau du bord latéral de l'avant-bras, on retrouve un élément extrêmement important, c'est la branche euh, superficielle du nerf radial, qui est exclusivement sensitive, et qui est justement euh, destinée à l'innervation sensitive d'une zone importante au niveau de la main. Voilà, donc je pense que c'est bon. On peut remarquer là un, un panicule peu d'une épaisseur conséquente sous laquelle on retrouve le, le fascia, l'aponévrose antébrachiale ou fascia antébrachiale qui est ici partiellement incisée. On peut justement compléter son incision pour découvrir les éléments situés plus profondément. Donc on coupe à ce niveau euh, le fascia, on reconnaît là encore le nerf qui se superficialise à ce niveau après avoir perforé le fascia. Donc on, on complète l'ouverture du fascia et puis on va soulever carrément un lambeau, n'est-ce pas, fascio-graisseux. Voilà. Un lombeau. De tendance, bon, s'il te plaît. Prends-le. Voilà. Euh, à cette étape, nous avons euh, décollé un lombo graisseux. On voit donc à ce niveau la graisse. Puis si on récline le lombo, on reconnaît parfaitement bien ici le fascia, la polybrose antébrachiale, qui couvre la première couche musculaire, qu'on voit parfaitement bien ici, des muscles de l'avant-bras, représentés dedans, dedans en bord, par le muscle flexor carpi ulnaris, le muscle euh, palmarus longus, le muscle flexor carpi radialis et le muscle pronator terrestre qu'on ne voit pas ici, qui est plus haut situé. Alors, donc, euh, on a parlé tout à l'heure des différents tendons de, de, du plan superficiel de l'antérieur de l'avant-bras. On reconnaît donc ici parfaitement le palmaris longus. Et là, le tendon du flexor carpi radialis. Entre ces deux tendons, chemine un élément anatomique extrêmement important euh, qu'on va euh, donc chercher et trouver. Voilà, le voilà. Il s'agit du nerf médian. On va donc mettre. Euh, à ce niveau-là, un lac jaune pour le repérer, le nerf médian extrêmement important. L'anesthésiste ou le chirurgien qui veut euh, anesthésier la main euh, d'une façon tranculaire, n'a qu'à repérer justement le tendon du palmaris longus, le tendon du flexor carpi radialis et il injecte sa dose d'anesthésie entre ces deux tendons, assurant donc ce qu'on appelle un bloc médian. Bon. Alors, en complétant la dissection euh, latéralement, on remarque ici l'existence d'un muscle qui fait partie de la loge externe. C'est le muscle brachioradial, anciennement appelé l'ensupinateur. Voilà sa partie charnue et voilà son tendon, euh, n'est-ce pas, qui continue sa course euh, jusqu'à sa terminaison. Euh, ce qui est important aussi à, à, à retenir et à voir sur cette pièce de dissection, c'est euh, le passage ici, de ce qui a été laqué par un lac rouge, de l'artère radiale, accompagnée bien entendu de ces deux veines satellites radiales. Cette artère radiale, qui est ici superficielle, elle n'est couverte que, comme vous voyez, que par la peau et le panicule adipeux, et le fascia bien entendu, euh, et donc elle est superficielle, cheminant entre le tendon du flexor carpi radialis et le tendon de ce muscle qu'on a repéré tout à l'heure, le brachioradialis. Entre ces deux tendons, il y a justement cette gouttière où passe l'artère radiale. Cette gouttière sera donc appelée la gouttière du pot radial. C'est là où on met les doigts en crochet pour percevoir le pot euh, de l'artère radiale. Ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est que l'artère radiale qui est devenue ici superficielle, couverte que par la peau et le panicré l'a dit peu, ne l'était pas au niveau de la partie proximale. On voit d'ailleurs ici l'artère radiale qu'on a euh, disséqué préalablement, et qui était protégé par la partie charnue du muscle brachioradial. Alors, pour qu'on puisse voir euh, le plan moyen, on va donc couper ces muscles-là qu'on a vu qu tout à l'heure. On va couper le muscle flexor carpi unaris, on va incliner vers le haut, le muscle palmaris longus, et le muscle flexor carpi radialis. Et donc on va voir apparaître le muscle fléchisseur commun des doigts qui forme à lui seul le plan moyen de la loge antérieure de l'avant-bras. Ici on voit apparaître aussi le muscle pronator terrestre qui s'insère sur euh, la moitié moyen de la diaphyse radiale et qui fait partie de la couche superficielle de la loge antérieure mais qui n'était pas visible car elle est cachée par le muscle flexor carpi radialis et ces muscles-là carpi radialis pronator terrestre palmaris longus et flexor carpi unaris forment ce qu'on appelle les muscles épicondyliens médiaux ou les muscles épitrocléens j'ai bon. Alors donc on est arrivé à la dissection maintenant du plan moyen de la de la loge antérieure de l'avant-bras. Nous avons euh, disséqué préalablement le plan musculaire superficiel qui est constitué là euh, du côté ulnaire du flexor carpi ulnaris qu'on va euh, recliner vers le haut euh, du palmaris longus ou palmaire qu'on va recliner aussi vers le haut, et du flexor carpi radialis latéralement qu'on recline, euh, c'est-à-dire vers le côté proximal. Euh, le rond pronateur étant un muscle court, on l'avait vu euh, sur euh, la, la vidéo d'avant. Euh, après avoir récliné ce plan superficiel, euh, on, on voit justement disposer un seul muscle, euh, que, que je tiens là euh, avec la pince et qui constitue euh, justement à lui seul le plan moyen de la loge antérieure. Il s'agit du fléchisseur superficiel euh, commun des doigts. Euh, C'est un muscle qui a une partie charnue qui est assez longue et, si, et qui se continue à partir euh, du cardistal euh, de l'avant-bras par les quatre tendons euh, disposés en deux plans et destinés aux quatre doigts longs. Euh, sur cette vue, euh, on a repéré les différents éléments vasculonerveux. On peut donc reconnaître là euh, ce qui est mis sur le lac jaune, le nerf médian euh, qui passe euh, accompagnant les, les tendons euh, du fléchisseur superficiel des doigts sous ce ligament, ici en blanc, il s'agit du rétinaculum des fléchisseurs. On va le couper tout à l'heure. Euh, pour le moment, on le garde et on voit ici le, le nerf médian qui passe accompagnant les tendons euh, ici sectionnés du fléchisseur superficiel des doigts au niveau euh, du canal carpien euh, qui est fermé ici en avant par le rétinaculum des fléchisseurs. Ce qu'on a aussi repéré préalablement, c'est le pédicule, une nerf euh, l'artère ici qui est repérée en rouge et le nerf, une nerf repéré ici en jaune. Euh, bien sûr, l'artère est accompagnée de ces deux veines satellites. Euh, ce pédicule, une nerf, va passer dans un autre canal où je vais essayer d'introduire la pince. C'est un canal euh, qui est euh, fermé en avant. Euh, par une expansion du rétinaculon des fléchisseurs qui est fermée euh, en arrière par le rétinaculon des lui-même et qui est limité médialement par l'os euh, sur lequel je m'appuie par la pince là qui est l'os pisiforme. C'est ce qu'on appelle le canal de Gouillon ou canal ulnaire nerf où passe, comme on voit là à ce niveau, euh, l'artère le, le, le, et les deux veines ulnaires ainsi que le nerf ulnaire passant euh, justement à ce niveau. Euh, voilà on peut ici euh, revoir là le nerf, une nerf après son passage euh, à travers euh, le, le, ça veut dire le, le canal de Gouillon on va maintenant sectionner le ligament annulaire au rétinaculant des fléchisseurs, c'est ce que fait le chirurgien quand, quand, quand un patient se présente pour un syndrome du canal carpien pour décomprimer le nerf on va donc sectionner euh, le rétinaculum des fléchisseurs pour ouvrir le canal carpien. Voilà donc le, le rétinaculum des fléchisseurs ouvert, sectionné et donc le canal carpien ouvert ce qui nous permet de voir le contenu du canal carpien Il est extrêmement important et qui est représenté par un nerf d'une grande importance, le nerf médian qui, comme on a dit, est parfois comprimé à ce niveau entraînant ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Au niveau de ce canal n'est pas si large que ça mais où vont passer dix tendons quand même les quatre tendons euh, du muscle qu'on est en train de voir là le fléchisseur superficiel des doigts les quatre tendons du fléchisseur profond des doigts qu'on verra tout à l'heure et euh, le, le, le tendon du long fléchisseur du pouce ainsi que euh, ce qu'on est qu'on a sectionné ici le tendon euh, du flexor carpi radialis ce qui fait que dans ce, ce territoire qui n'est pas si large que ça vont passer dix tendons et un nerf ce qui fait qu'en cas par exemple d'une hypertrophie euh, de la synoviale tendineuse, euh, le nerf peut facilement être euh, comprimé. L'autre élément euh, vasculaire visible sur cette euh, vue, au niveau de ce plan... Euh, c'est le, le, le pédicule radial, c'est l'artère radiale accompagnée de ces deux veines accompagnée de ces deux veines radiales, on en avait parlé tout à l'heure, elle chemine à ce niveau, au niveau de la gouttière du pot radial, limitée par le tendon ici sectionné du flexor carpi radialis et celui qui est là euh, latéralement, le brachioradialis. Et c'est ce qu'on appelle justement ce territoire où l'artère devient superficielle. C'est ce qu'on appelle la gouttière du pot radial, où on peut percevoir le pot de l'artère radiale avec les doigts. On vient crochet à ce livre. On va donc maintenant compléter euh, la dissection de la rangée antérieure de l'avant-bras. Euh, pour cela, après avoir sectionné le réticulum des fléchisseurs, nous avons libéré les tendons du fléchisseur superficiel des doigts, qui est ici euh, soulevé euh, par la pince. On va donc le récliner proximal, en réclinant le fléchisseur superficiel des doigts qui, comme on a dit, fait à lui seul le plan moyen de la loge antérieure, on arrive à voir les constituants euh, de, de la loge profonde, les constituants, euh, les constituants, pardon, du, le, du plan profond de la loge antérieure, euh, qui qui sont des muscles en nombre de trois. Euh, on voit ici du côté euh, médial euh, l'un de ces muscles. Il s'agit du fléchisseur profond commun des doigts latéralement un autre muscle euh, je suis d'ailleurs en train de tirer dessus on voit que ça, euh, que ça entraîne la flexion du pouce il s'agit donc du long fléchisseur euh, du pouce et si on recline euh, ces deux muscles on voit disposer encore plus profondément par rapport à, par rapport à ces muscles un, un dernier muscle le plus profond d'ailleurs qui a une forme carrée qui a une forme carrée qui est court qui part du radius à l'ulna ou de l'ulna au radius qui est pronateur et qu'on va donc appeler le carré pronateur donc on considère que le plan profond euh, du, de la loge antérieure est constitué de trois muscles le fléchisseur euh, profond des doigts le long fléchisseur euh, du pouce et le carré pronateur en réclinant ces deux muscles, et, et euh, si on continue notre dissection euh, de façon plus proximale, on voit justement euh, cheminer, plaqué contre la membrane interosseuse qu'on arrive à reconnaître ici, en blanc, on voit euh, ici un pédicule euh, veineux qui chemine à ce niveau. Il s'agit euh, du pédicule artériovéneux interosseux antérieur, branche du tronc de l'interosseuse elle-même branche de l'artère ulnaire.